Aujourd'hui, il y a besoin monde qui peut parler, pour faire plaisir. Mais il y a des monde qui ne jamais retaque monde dans l'évangile. Qui s'est passé Un temps de grâce, mais fragile. Tant qu'il grâce là Tant qu'il présence de mon Dieu là-dedans. Saint-Esprit a lève le temps. Mais son temps est vraiment fragile. Et pour ne pas tomber dans la fragilité, dans la fragilité il ou rester côté de mon Dieu placé là. Et tout le monde regardez ça grâce sortir de là. Référence l'évangile là, actuellement dans le monde, en Haïti spécialement, les relais médicaux, les relais pasteurs. Ça pas dire, non, si on dit le ça est vous-même. Mais tout le monde est homme du temps, homme du temps, homme du temps, homme mon Dieu placé, les relais pasteurs, amel, restez là pour payer prière. Restez là pour l'Esprit de Dieu continuez à saisir. Restez là pour l'Esprit de Dieu, continuez à passer avec vous. là pour l'Esprit de Dieu, continuez à répondre sur la vie. Restez là pour l'Esprit de Dieu, continuez à utiliser. Restez là pour l'Esprit de Dieu, continuez à faire où d'aver. Restez là pour l'Esprit de Dieu. Faire... De Dieu faire tout ça de faire. Toute mission pour l'accomplir. Pour l'accomplir dans la vie. Pour le mener dans le ciel. Pour aller au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu bénisse matin matin. Oh. « Viens Saint-Esprit, au saint Sainte Colombe, avec ton divin feu, allume-moi de ton amour, au Saint-Esprit de Dieu. »« Quarante Français mélodies joyeuses à la gloire de Dieu. » Au Saint-Esprit, au oh Saint-Colomb, avec ton divin feu, allume-moi de ton amour, au oh Saint-Esprit. On a le un Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, au oh Saint-Colomb. Avec ton divin feu, allumez-moi, allumez-moi de ton amour au oh Saint-Esprit. Réchauffez, réchauffez-moi, car Dieu et foi, juge à moi le péché. Mensonge, orgueil, paresse et et que tout soit réchauffé, réchauffé, mot, cœur dur et poids, au oh, juge, en moi, le péché. Mensonge, orgueil, mensonge, orgueil, paresse et haine, aussi tout soit. Oui, brise, oui, brise-moi, console, sois mon seul conducteur, quitte le mène, quitte le conduire Amen, amen. façonne, moi pour ton service, au grand console, oui, brise, oui, brise-moi, console-moi. Amen, sois en seul conduite. moi façonne-moi pour ton service, au grand consul façonne moi façonne-moi pour ton service, au grand console passonnez moi pour ton service au grand console, Passonne moi pour ton service au grand console, Au façonne moi pour ton service au grand consou oh, Allume moi de ton amour au saint esprit Allume-moi pour ton amour, au Saint-Esprit. Oh, mon mensonge, orgueil, oh, paresse et que tout soit. Au oh, mensonge, orgueil, oh, paresse et et que tout soit. Au oh, mensonge, orgueil, oh, paresse vous le poulet, vous battez une ou non. tout soit, oui, mensonge, orgueil, paresse, Et que tout soit. Oui, brise-moi, console-moi. Sois mon seul conducteur. Façonne-moi pour ton service oui, au grand Consul. Au oh, façonne-moi pour ton modèle pour le faire aux le Ah non le au grand, grand Consul. Oui façonne-moi pour ton nous service, nous au, nous grand nous service nous au grand, grand conso. Oh, façonne-moi pour ton service Au droit de Je vais méditer sur le message à la caille Pour être des caractéristiques négatives Tant qu'à ronger la vie Qu'à chavirer la vie qui a péché, ou a la gloire de Dieu, qui empêche de ou progresser. à ou la prière. Pour demander de bon Dieu, grâce. Parce que l'eau grandit. L'ivre semble avec. L'ivre brille pour lui. L'ivre semble quand on passe. l'eau garde pour, le pour abriter l'autre monde. Qui est tourment. L'autre monde qui a chaleur. L'autre monde qui est en fait mes mises sous lui Nous voilà la prière pour remercier le Seigneur pour un si grand service il t'a accordé nous. Nous demander pour que la provision soit demeurée dans notre pour être en ne pas voler. Regardez, pour ne pas couler, pour ne pas tomber à terre, mais pour ne rester caché dans le bon dépôt de la parole de Dieu. Nous voulons demander le Seigneur pour le faire grâce. Tout au long du mois d'août Pour qu'on ait notre niveau d'intimité avec le Seigneur Pour vivre l'Esprit de Dieu dans notre dimension En dans la vie Pendant que a continue d'épouiller de la chair Levez vous pour la prière comme ça. Avec notre bien-aimé, Pasteur Mathurin Qui a conduit prière au nom de Jésus-Christ Dieu fort et grand au nom de Jésus-Christ nous coupez-nous bien devant, Seigneur, a l'autre fois encore matin, hein, pour nous donner merci. Merci pour la parole, merci pour la révélation que vous accordez-nous dans parole. Cher Seigneur, merci pour la grâce, parce que la loi te montré nous est à nous, mais la grâce montré nous est à nous, elle aide nous pour nous sortir dans l'état. Merci Seigneur, parce que la loi vient tuer 3000 monde, mais la grâce vient sauver. 3000 000 monde, cher Seigneur, c'est le contraire. Et nous, nous remercions au Dieu pour cette parenthèse. Au Dieu, merci, au Dieu pour l'opportunité ça offre nous, pour nous capables de jouir de cette grâce. N'a pas d'autant plus cher Seigneur que grâce au capable de toujours été accompagner nous, que grâce au Dieu capable de toujours été au Dieu à protéger nous. Même Jean au dit, Seigneur, grâce au soldat qui a veillé nous. C'est ça qui fait que nous ne pas sauter, même le théâtre a tremblé, même Jean, au théâtre, dit dans le psaume, il dit, même si le théâtre a tremblé pour tomber dans l'homme, mais nous-mêmes, oh Dieu, que nous ne pas sauter, parce que nous connaissons ou même qu'avec nous, c'est bon Dieu relé. relais. Je pas d'autant plus cher Seigneur, chaque monde matin, à travers radio et télévision, mais qui a une chance pour t'étendre la parole à ce matin. Hein? pour te faire reconnaître que grâce là, oh Dieu, dans les derniers temps, oh Dieu, mais il est aussi fragile. N'a pas d'autant plus, cher Seigneur, pour continuer à garder nous, continuer à nous, continuer, oh Dieu, à faire route ensemble avec nos personnes pour nous capables de marcher de victoire en victoire. N'a pas d'autant plus, cher Seigneur, bénis Père, bénis, bénis chaque monde qui a une chance pour être là à matin, chaque monde qui t'a observé de loin. Et chaque monde qui parle avoir une chance pour être capable de tendre et garder en différé au oh Dieu et ce service. Oh Dieu, n'a pas d'autant plus cher Seigneur pour être capable de bénir Namio Bénis, oh Dieu, notre grand frère, pasteur Amel Lafleur, au oh Dieu qui à mener équipe ça, bénir chaque leader, oh Dieu, bénir, oh chaque membre, béni chaque nouveau converti, béni chaque visiteur, et béni oh Dieu, et monde qui t'a là, matin mais qui pour qu faire la paix, avec ou pour accepter accepte. Vous comme sauveur personnel et comme nouveau maître n'a pas de temps cher Seigneur que tout l'esprit par de nature pour glorifier nous, nous on va mettre en déroute on va la dans le fond la pour l'esprit nous capable de nettoyer pour l'esprit nous capable de suspendre culpabiliser mais pour nous continuer fort confiance et pour nous capable de demeurer encore dans grâce oh Seigneur que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Nous demandons toute faveur, ça, on n'en avons pas, nous n'en méritons pas. Jésus-Christ, à vous-même, Jésus si soit à la gloire, Exaltation au siècle des siècles. L'Église, bon Dieu, bénis nous Avant nous, la bénédiction, nous demandons nous demandé ce que Pagan Monla, qui visitez-nous pour la première fois, qui pourrait faire la paix avec Christ. Vous me c'est qu'on ne vient mais qui pourrait faire la paix avec Christ. Nous pensons nous, nous, nous, nous, nous t'attendons. C'est créole, mais ça l'a approché. Nous avons des esprits. L'esprit de Dieu répand sur le monde, parle, mais dans l'autre esprit, tout cap, répand notre vie, Eh Jésus-là, dit, il est prêt pour le protéger les charges, les fardons, les le disponibles le Nous avons un second monde gens-là qui devrait faire la paix avec Christ. Matéo, enfin, nous bâillons la bénédiction. Nous n'avons pas d'avoir monde qui d'accord d'accord mettre la ville. Bon, nous n'avons pas gagné. Nous avons dit bon Dieu merci. Et nous avons dit merci à tout le monde qui nous a suivi nous sur Radio Changement, qui a suivi nous sur la télévision, sur la chaîne des forêts Et tout le monde qui a suivi nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, etc. Nous avons dit que nous culte d'adoration qui est le nous pour nous aujourd'hui. Église de Dieu indépendante de la porte étroite dirigée par Apôtre la Lafleur et nous comptons et avec nous. Qu'on arrive arrivé un moment pour nous faire une bénédiction, eh bien que bon Dieu continue de couvrir ou cacher ou et soupagner l'autre bagaille ou bralfè. N'abdou tout de suite après le Deuxième culte, eh bien que l'Esprit de Dieu est capable toujours plein rempli ou et gant pile force en dernier temps ça. Parce que nous de tendons des et nous est ça de bon Dieu, fais-nous grâce et préparez-nous pour bénédiction. Jésus donne de la force à celui qui est fatigué. Et Jésus augmente la vigueur de celui qui tombe. Ou même qui est fatigué, ou même qui est perdu force. Lève mon nom. Jésus donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur. De celui qui tombe en défense. Nous déclarons sous la vie que le terrain là vous toujours impraticable pour le diable au nom de Jésus. Que le terrain là vous toujours impraticable pour dambala au nom de Jésus. Que le terrain là vous toujours impraticable pour l'exulier au nom de Jésus. Que le terrain là vous toujours impraticable pour toute vieux diable qui veut battre le ciel au nom de Jésus. Et que nous crions le ciel pour nous, nous au nom de Jésus. Nous crions ciel pour nous, nommer nous au nom de Jésus. Nous crions ciel pour nous, nommer nous au nom de Jésus. Que Jésus fait grâce, à, qu'il fait nous grâce, qu'il garde nous, guide nous, oriente nous. Et pas pour seulement matin, jusqu'à ce que Jésus va retourner. Amen. Sous Dieu, de la